Euh, donc avec Algoo, quelle problématique métier vous euh, abordez Alors nous on, on développe le logiciel Tracim, c'est un logiciel de collaboration en mode projet. Euh, c'est notamment un outil qui est très adapté pour l'onboarding. Typiquement vous avez euh, des équipes pour lesquelles vous devez euh, faire monter euh, les, euh, les personnes dans le, dans le train. Eh bien, vous allez pouvoir centraliser l'information, partager des pointeurs, des vidéos, des, des fichiers et le, les personnes vont pouvoir euh, suivre leur progression puisqu'ils vont savoir quel, quel document ils ont, euh, ils ont des, de quels documents ils en ont pris connaissance ou euh, pas encore pris connaissance. D'accord, donc tout le, tout le process de recrutement et d'intégration dans une collectivité ou autre chose. Oui, c'est ça. Mais c'est pas. Alors c'est pas. Ça peut être de l'onboarding euh, de nouveaux collaborateurs. Ça peut être de l'onboarding sur des projets. Euh, c'est pas spécifique euh, au recrutement. D'accord. Donc par exemple, euh, il y a un nouveau chef de projet qui est nommé ou un nouveau projet mis en route. Et donc tous les membres qui vont être affectés à ce projet vont pouvoir consulter les documents et on va savoir quels documents ils ont consultés. Voilà tout à fait. Et le cas échéant, les relancer en disant il faudrait peut-être que tu regardes la fiche de projet. Voilà, tout à fait. <rire> voilà. Euh, alors, du coup, euh, donc des, des, des solutions collaboratives comme celle-ci, il en existe d'autres. Donc, quelle valeur ajoutée spécifique vous proposez Alors, nous, on a, on, a, on a pris une option qui est vraiment de travailler sur la simplicité d'utilisation, euh, parce que le, le travail collaboratif, ça marche si tout le monde est embarqué dans le, dans le travail. Et du coup, on a fait le, le choix de euh, Travail, enfin, on travaille beaucoup sur l'ergonomie et sur le, la limitation des fonctionnalités. Euh, euh, enfin, c'est un, un travail qui est vraiment difficile parce qu'il faut faire les bons choix euh, de fonctionnalités. Euh, mais c'est ce qui fait qu'on va avoir un outil qui est aujourd'hui, qu'un outil qu'on peut prendre en main sans, for, sans formation euh, spécifique. Donc, euh, quelque chose, donc au lieu de multiplier les fonctions, de prendre que les bonnes fonctions. Voilà, de ça. manière à être très simple. On en sur vraiment l'essentiel. Euh, enfin, l'essentiel des fonctionnalités. Et donc, euh, enfin, pour terminer, euh, euh c'est quoi cette société Donc, Algo, euh, c'est une société qui se trouve aux portes des Alpes, donc à Moiran, donc c'est entre Lyon et Grenoble. Euh, elle a été créée en 2015, donc par Damien. Euh, à la base, il était tout seul, et aujourd'hui, donc on est 14. Euh, on fait du logiciel libre, bien sûr, avec Tracim. Euh, on a une petite équipe qui fonctionne euh, en agilité. Alors, euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'agilité, c'est une méthodologie de travail euh, où on remet, euh, on va dire, l'humain et l'utilisateur au centre du développement. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec des démonstrations régulières de développeurs avec nos utilisateurs, justement, pour faire évoluer le produit et pour mieux répondre à vos besoins. Parce qu'aujourd'hui, en tant que développeur, on ne connaît pas forcément le besoin que vous avez. Tout à l'heure, Damien parlait de la simplicité. En fait, ça nous permet vraiment de développer cette simplicité d'utilisation. Donc, éditeur, logiciel libre, est-ce que vous faites également l'intégration Alors, en fait, on, on travaille avec un réseau de partenaires. Mmh. Euh, L'idée, c'est que, historiquement, on faisait aussi l'intégration. Aujourd'hui, on a développé ce réseau de partenaires pour accompagner les collectivités sur des projets qui peuvent intégrer de la collaboration, mais qui vont être bien souvent plus vastes qu'uniquement la collaboration. Et on est dans une démarche de se concentrer sur l'édition de logiciels et de déléguer cette partie d'intégration à nos partenaires. Parfait, merci beaucoup. Je veux juste rajouter euh, quelque chose. Donc, l'open source euh, dans les collectivités, c'est un sujet qui nous anime. Euh, la semaine prochaine, euh, donc le 21 juin, on fait un webinaire euh, justement sur euh, pourquoi euh, l'open source répond aux enjeux des collectivités. Alors, j'ai pas vu Jean-Christophe Elino, mais il euh, participe. Voilà. <rire> Et euh, Emmanuel Chopot. Donc, euh, je sais que vous vous êtes convaincus, mais si vous avez des gens qui euh, sont en demande. Euh, voilà, n'hésitez pas à passer sur le stand aussi pour découvrir Tracim. On vous on vous partagera ce, le lien d'invitation et on vous montrera Tracim. Vous êtes tout à fait au bout, je crois. On est tout au fond avec les suricates, on est assez reconnaissable. <rire> Ils sont très mignons, vos suricates, d'ailleurs. Ils sont très mignons. <rire> <rire> très bien, merci beaucoup